Magic Seven, c'est une saga fantastique qui commence avec l'arrivée de Léo, un adolescent dans une nouvelle école où il va se faire embêter par les élèves euh, de par son statut nouveau. Il va même être enfermé dans un, dans un casier, euh, mais là il va révéler ses pouvoirs parce qu'il a des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, euh, il est spirite et peut invoquer les esprits. Là, il va invoquer le fantôme d'Oudini, le grand illusionniste qui va l'aider à sortir de ce casier. Alors Magic Seven, c'est une série avec 7 magiciens, 7 adolescents au pouvoir surnaturel. Il y a Léo, le spirit, Hamelin, le chaman, qui parle aux, aux animaux, Pharah, la démoniste, qui parle aux démons. Il y aura aussi une alchimiste, un devin, un télépathe, un enchanteur. Et ces sept personnages, ces 7 adolescents vont se rencontrer dans la même ville et vont affronter ensemble un ennemi commun. Magic Seven, c'est une grande saga fantastique qui met en scène 7 personnages, 7 mages, 7 adolescents avec des pouvoirs surnaturels. Euh, je vais vous en présenter 5 pour l'instant. Il y a Léo. Léo est un spirit qui parle avec des esprits et qui peut invoquer des fantômes. Là, on le voit notamment avec le fantôme des Flynn. C'est notre héros. Il va assez vite rencontrer Farah. Farah qui est une démoniste, qui a un démon en elle qu'elle invoque aussi pour euh, utiliser ses pouvoirs démoniaques. Puis il y a Alice. Alice, c'est un devin qui voit l'avenir mais seulement à court terme, ce qui n'est pas toujours pratique. Et puis il y a Loupé. Loupé c'est une alchimiste une alchimiste qui manipule les métaux et qui en profite pour créer des robots, vu que c'est sa grande passion. Et enfin il y a Hamelin. Hamelin c'est le chaman qui peut commander aux animaux avec des instruments de musique. La légende raconte qu'il y a des siècles, vint un mage unique sur Terre avec des pouvoirs infinis. Il divisa ses pouvoirs en sept pour les offrir à ses disciples. Euh, et des siècles plus tard, donc aujourd'hui, sept adolescents ont récupéré ses pouvoirs. L'alchimie, le spiritisme, le chamanisme, le démonisme, etc. Magic Seven, c'est avant tout l'histoire d'adolescents qui se confrontent à des problèmes d'adolescents. Euh, D'ailleurs, le pouvoir est souvent la manifestation de leurs troubles. Euh, Léo, qui est le spirite, euh, a perdu son père jeune, par exemple, et il cherche à entrer en communication avec l'esprit de celui-ci. Il n'y parvient pas, mais il entre en communication avec des fantômes principalement masculins qui deviennent pour lui des, des figures paternelles. Hamelin, euh, Amelin, c'est un paria, quelqu'un qui est rejeté, c'est le plus pauvre de l'école, il ne se fait pas d'amis facilement, même pas du tout, et donc il se met à parler avec des animaux. Ensuite, il y a Farah, Pharah qui est une démoniste, elle, elle a des sentiments à fleur de peau, elle est souvent en colère, souvent triste, mais elle renferme toutes ses émotions, toutes ces émotions qui nourrissent finalement le démon qui est en elle. Magic Seven, c'est une, une grande saga que j'ai imaginée en dix tomes. Dans les trois premiers tomes, les sept mages, les sept adolescents vont se rencontrer et, et s'unir pour que dans le quatrième tome, ils partent en quête de leurs origines, des origines de la magie. Donc dans le quatrième tome, on fera un long voyage dans le passé pour découvrir un peu tout ça. Puis plus tard, il y aura un bon dans le futur on verra ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, en tout cas, il y a 10 tomes. Les trois premiers sortiront en 2016. Et le quatrième début 2017. Les dessinateurs de la série Magic Seven sont Giuseppe Quatrocchi et Rosella Barbera. Ce sont deux Italiens qui viennent de l'école Disney, qui ont aussi fait du comics pour Marvel notamment. Euh, ce sont des dessinateurs qui, qui arrivent à donner de fortes personnalités à leurs personnages et à bien transmettre les émotions. Euh, ils font des personnages très vite attachants. Moi, je trouve Léo, Farah ou Hamelin vraiment très attachants, leurs animaux aussi. Et puis le tout est vraiment dynamique. Euh, on en prend plein la vue à chaque page, ce qui est vraiment euh, très chouette.